Bonjour, je m'appelle Evelyne et en fait je voudrais faire un témoignage sur la méthode Tipeee, Tipeee à chaud. Voilà, je vous explique un petit peu mon histoire. Depuis 2-3 mois, j'ai une tendinite qui en fait a monté à une capsulite, une capsulite à l'épaule droite. Et donc au début, donc la tendinite j'arrivais à supporter... Et, euh, et quand c'est passé euh, à la capsulite, ça devenait infernal. Et donc, euh, j'ai souffert, mais vraiment souffert, pendant un mois, à tel point que je n'avais plus le moral, et, euh, et donc je ne savais plus quoi faire. Donc je passais par des médicaments, des anti-inflammatoires. Enfin, J'essayais de tout faire pour le mieux, quoi, en fait, et rien n'y faisait. J'ai connu, en fait, la méthode Tipeee par euh, Eric Goyer. Je suis depuis deux ans pour diverses phobies que, que j'ai. J'ai pris pas mal de formations de chez lui. Et donc, j'ai vaincu euh, certaines peurs, dont la peur euh, des chiens, euh, euh, la peur de l'avion. Euh, mais euh, bon, là, j'ai peur de, des, des autoroutes, mais bon, je suis en cours. Et donc, euh, j'ai revu en fait toutes ces formations, enfin... Je revois au fur et à mesure toutes ces formations. Je voulais vous, surtout vous parler d'une histoire qui m'est arrivée, euh, donc le 27 juin au soir, où j'ai eu une, une violente euh, crise donc euh, à mon épaule droite. Mais quand je dis violente, c'était vraiment très violent. Où j'avais pris en fait des médicaments, euh, des anti-inflammatoires, Doliprane, enfin bon bref, j'avais tout fait pour pour essayer de, de ne pas avoir mal et en fait. Euh, Rien n'y a fait. Et donc, j'étais couchée. Il était à peu près 11 h du soir. Et, euh, et j'ai fermé les yeux. Et je me suis dit, de euh, toute façon, là, t'as tout fait. Et il n'y a plus rien à faire. Euh, essaye de comprendre ta douleur. Enfin, pas de la comprendre, mais essaye d'aller dans la douleur. Essaye d'observer ta douleur. Et donc, je suis euh, donc rentrée dans cette douleur. Je l'ai observée. Et, euh, et en fait... Je me suis endormie. Deux, deux jours après, je n'avais plus mal à mon épaule. Je me suis aperçue que j'avais plus mal. Mais pourquoi et, et pourquoi surtout, ce mal intense que j'ai eu, je me suis endormie Qu'est-ce qui a fait que Et sans le vouloir, j'ai pratiqué la méthode Tipeee à chaud. Je me suis aperçue en fait que c'est grâce à ça que je n'ai plus mal. Alors, vous dire que je peux lever les deux bras en l'air, c'est faux mais par contre, euh, j'ai vu une amélioration euh, incroyable et, et donc je voulais en fait faire ce témoignage parce que pour les douleurs, ça marche. Et j'ai une petite anecdote aussi à vous faire partager, partager. c'est que je suis sujette à faire des crampes dans les doigts de pieds ou dans les pieds carrément. Dans ce cas-là maintenant... Je, je laisse passer la crampe, c'est-à-dire que ça me fait mal euh, vraiment beaucoup, beaucoup, pendant 30 secondes. Avant, je marchais, je sautillais, je faisais euh, plein de choses. Et euh, là, depuis que je connais cette méthode, euh, la méthode Tipeee à chaud, donc je, je laisse passer cette douleur à, à mes pieds. Et, euh, et je ne sais même pas si ça prend euh, 20 secondes. Euh, pour qu'elle passe et euh, maintenant je n'ai plus peur à l'avance quand elle, je, je la sens arriver donc en fait euh, je voulais faire ce petit témoignage parce que pour moi le coup de l'épaule il est impressionnant euh, je suis encore impressionnée et euh, je, rem, je me repasse les images euh, euh, de ces trois ou quatre derniers jours et je me dis mais c'est euh, incroyable donc voilà je voulais euh, faire ce petit témoignage toutes ces formations que j'ai achetées à, à Eric euh, me sont bénéfiques et je l'en remercie infiniment. Voilà, je voulais faire ce petit témoignage et en fait, euh, lui dire encore merci.